Bonjour tout le monde les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi vous allez avoir un deck absolument somptueux, ma création dantesque si je puis dire, c'est le deck Ronan, alors euh, vous en parlez pas mal en ce moment sur Twitter, ça me fait très plaisir, voilà de, de ce deck Ronan que j'ai créé, à la base... C'est très simple, on était le week-end. J'avais envie de jouer un petit peu à Marvel Snap, mais pas un deck euh, tryhard. Finalement, on était en début de saison, donc j'avais pas envie de jouer un deck euh, avec lequel j'allais passer trop vite. Infini, donc voilà, j'avais envie de, de travailler un petit peu à un deck. Et finalement, je me suis dit, mais Ronan, oh c'est assez intéressant parce que c'est un peu euh, comme, comment dire, euh, connu comme la, une des pires cartes du jeu. En tout cas, c'est une carte qui est peut-être l'une des moins jouées, euh, finalement, du jeu. Et en même temps, voilà, le skin était absolument. Enfin euh, voilà, j'aime bien les, les variantes de, de Dan, euh, Dan Heap. Donc voilà, j'aimais bien le, le skin finalement, donc je me suis dit je vais essayer de faire un truc avec Ronan, je pense qu'il y a moyen. Donc au début, je suis parti sur une liste vraiment assez énervée, où le but c'était vraiment de bloquer, bloquer au maximum la main de l'adversaire. Donc évidemment, euh, avec le Baron Bordeaux qui fait piocher une carte à l'adversaire et elle coûte 6, donc en général il va pas la jouer. Le Maximus et voilà, plein d'autres choses comme ça qui essayaient de bloquer euh, l'adversaire. Et finalement le problème c'était que euh, le deck était trop basé sur Ronan. Donc parfois on avait Ronan et on prenait quand même une Enchantress ou un Chang-Chi. Et on perdait quand même. Et parfois, on n'avait pas Ronan. Et finalement, on n'avait pas véritablement de plan de jeu euh, différent. Donc, j'ai essayé vraiment des listes. J'ai fait des centaines de games. Vraiment des centaines de games. Oh, Peut-être pas 200. Mais en tout cas, plus de 100. Ça, c'est sûr. Et finalement... Euh, en travaillant, voilà, j'ai joué peut-être un peu plus d'une dizaine de listes, je suis arrivé, peut-être même 20, facile, je suis arrivé à cette liste-là parce que c'est un bon compromis entre, euh, finalement, il y a un petit peu trois plans de jeu, voire plus dans ce deck, vous avez évidemment toujours le plan de jeu Ronan, euh, mais vous avez également le plan de jeu Electro, le plan de jeu un peu big et finalement Ronan fonctionne bien dans ce plan de jeu-là parce que ça bloque un peu l'adversaire et en même temps c'est une carte qui est comme Dino, finalement c'est l'inverse de Dino. Donc on a toujours le Sunspot et les Bonimo parce que c'est un deck où parfois on a du mana flottant et Bonimo, évidemment c'est très fort parce que c'est beaucoup de points et dans tous les cas on a Doom pour quand même aller sur le lieu. Vous avez Electrowave, ça c'est la base évidemment d'un deck on va dire un petit peu big. Euh, vous avez le Maximus qui combat très bien avec Ronan et quand on n'a pas un de ces T3 là, bah, on peut Maximus et jouer un peu différemment mais vous voyez vous n'avez pas de T4 dans le deck donc l'idée c'est vraiment d'avoir un de ces deux là. Et derrière, vous avez du Sandman pour bloquer l'adversaire. Le fameux Doom Odin qui fonctionne bien. Le fameux Aero Odin qui marche très très bien également. Et puis, on peut très bien aussi faire Sandman into Ronan, into euh, Doom, voire into Aero. Enfin voilà, il y a plein de, de situations possibles. Justement, il y a plein de plans de jeu en fonction évidemment de ce que fait l'adversaire. Mais parfois, juste Sandman fait gagner. Parfois, le, fa le gars en face, il joue des trucs un peu big et Ronan va battre finalement son plan de jeu big. Voilà, franchement, le deck, je pense qu'il va vous plaire. Je vous mets la, la, la, la decklist comme ça, euh, 5 secondes, le temps que vous puissiez la voir dans son entièreté. Euh, et puis, hop, hop, hop, on part tout de suite en game. Hop, je me mets comme ça. Le petit tracker qui va bien. Le Ronan. Donc, vraiment, c'est la liste que je trouve la plus, euh, voilà, la plus intéressante euh, pour mettre en lumière Ronan. Sachant que sachant que sachant il y a une carte qui va bientôt sortir, normalement euh, la semaine prochaine. Elle sera évidemment pool 5 au début, donc difficile à crafter et accessoirement on n'aura peut-être pas envie de la crafter euh... en vrai il y a peut-être moyen non pas c'est le, le, euh, euh, le mole sentinelle un truc comme ça enfin bref en gros c'est le roi des sentinelles donc il va coûter 2 il va être 2 de puissance c'est quand il va arriver en jeu il va mettre dans la main de l'adversaire deux sentinelles. Vous savez, les sentinelles, c'est pour deux manas, les, les, les trois qui reviennent en main. Donc, en fait, bah écoutez, on va là, vu qu'on ne pourra pas jouer trop là. Ça me plaît bien. Euh, donc, voilà, l'idée, ça va vraiment être d'avoir une carte en plus, peut-être à la place de lézard, pourquoi pas, euh, qui fait que l'adversaire a toujours ses deux cartes en main et donc, forcément, donne toujours de la puissance à Ronan, pourrit un, un peu la main de l'adversaire. Je pense que ce sera une très bonne carte dans, dans ce jeu. Oh, la Valkyrie qui part maintenant, ça fait plaisir. On va électro Electro, sur Tunnel. Alors, on peut presque snapper, en vrai. Alors, c'est un peu, un peu énervé, mais euh... bah, écoutez, on va lui prendre tout de suite les deux points. C'est intéressant parce que si on ne snappe pas, bah, on joue de 4 à la fin. Là, en pas, on prend tout de suite deux points. Donc, c est, c est, je, pense, euh... je pense que c'est pas mauvais. Les, petites, les petits points rouges, évidemment, qu'il faut cliquer chaque jour, chaque jour, chaque jour. Évidemment, on... c'est pour ça que l'on vit hein, aujourd'hui. Hein. C'est vrai, hein on vit pas pour euh, passer du temps avec sa famille, on vit pas pour euh, se faire plaisir à manger des bons repas, on vit pas pour se faire plaisir à faire du sport. On vit vraiment pour se lever le matin et pour faire des missions. Finalement, <rire> c'est notre raison de vivre absolue maintenant, c'est les missions. Les missions, les missions, les missions. Les missions, Gandalf, les missions. Bah oui, on veut les missions, on veut les petites notifs, on veut monter comme ça nos... Notre collection chaque jour, il faut jouer chaque jour. Mais c'est ça qui est trop bien dans ce jeu. T'as pas besoin de jouer comme un fada. Euh, tu peux jouer 10 minutes et faire tes missions. En 10 minutes, tu fais vraiment tes missions. Moi j'ai un, un compte secondaire sans blaguer. Je fais deux games, je fais toutes mes missions. Hein. Bah peut-être trois, en vrai. Mais... Bon on va bien lui pourrir son. Oh non, quel vilain homme Morag. Oh, oh non, il a la witch. 3-2. Ego. Ego égo. égale snap. De ouais, toute façon on a déjà snap. Et ceci est... Magnifique Magnifique hein En vrai euh, Tourfisk, Si, aéro, si euh, Ego il arrive à faire aéro sur Tourfisk, <rire> Tour Fisk. Oh là là j'adore Ego bah, J'aime quand t'es pas en tournoi et que tu prends Ego Quand t'es en ladder c'est rigolo Quand t'es en tournoi Ego Oh là là l'aéro va être incroyable Oh le Odin c'est des points C'est des points On est devant on est devant hein, pour le moment Sachant que lui il va pas forcément jouer la plus grosse créa hein. Ego il fait n'importe quoi Ouais c'est rare ça change rien. Ah quoi que il peut jouer plein de choses. À part si on joue le Sandman maintenant. Bah, normalement on est censé gagner forcément dans ce match-up vu qu'on a Sandman, mais là avec euh, <rire> Avec ce personnage je suis pas sûr. Avec Ego je suis pas sûr. Mais normalement c'est free win. Hein. C'est l'avantage, c'est Sandman, c'est totalement free -win. Bon il joue qu'une carte. pas que ce soit aéro, mais je pense pas qu'il y a héros dans ces decks. Il peut y avoir Aero donc. Dans... Oh juste un cord, oh là là la tristesse. Le docteur Ok, ça me va, ça me va. C'est gros, c'est gros. On est vraiment large devant. Ah, il joue de cartes quand même, ce coquin. Enchantress oh, Bon, Enchantress elle euh, bloque notre électro. Ça change pas. Oh, ah, c'était le dernier tour. Oh, ça se joue. Hein, c'est passé hein, ça de la quéquette. hein. Oh, là, oui, c'est chaud. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Mais j'ai cru qu'il restait un tour, moi. Ah, easy win. Hein. Oh là là, j'ai des petits points rouges en plus. Oh là là, des crédits. On va les ouvrir. Hein. On a 800 là déjà. On va les ouvrir à la fin de la vidéo, je vous le dis. Hein. Et on va trouver un Thanos. De hein. bon, toute façon, Thanos, je l'ai loqué. Hein. Je suis à 4100, il ne me manque pas BZF. Normalement, lundi prochain, je joue Thanos en live. Bon. On va snap. Hein. Franchement, on a une main qui est exceptionnelle. Hein. On a plein de points, into Electro L'île de la Moerte Une super carte Bah en fait c'est meilleur que le monde quantique hein. Par contre faut peut-être pas mettre okay. Faut peut-être pas mettre trop de trucs Bon Sunman sera très fort contre Carnage Vous allez dire qu'il joue peut-être Death oh. Pas si mal en vrai On va pas en sur Monte-Quantique, ça ira. Mais on va Sandman sur, Sandman sur l'île de Muir. On va Sandman sur l'île de Muir et on va Ronan Bon, de toute façon, Nimrod ne proc pas. Hein. Et on va Ronan monde ro Monte-Quantique, ça gagne parce qu'il va passer à 2 et il aura tout son, toute sa stat. En vrai, j'aurais presque pu electro mid par rapport au place. Ouais, je pense qu'il y avait moyen de faire un electro mid. Slock, Bon, il a beaucoup au mid, mais. Pff, au pire, on gagne le mid. Hein, franchement. En vrai, euh, je crois que juste Ronan, ça gagne le mid. Hein. Non, mais je vais gagner le mid en fait. Bah ouais, mais je pense que je suis bien là. Parce qu'en fait, à gauche, j'ai Captain America qui permet de gagner aussi. Ah, il a Ronan lui. Oh, il faut que je stoppe Deck Doom. Ouais. Ah zut, il a eu Ronan. Comment il a eu Ronan Ah, il a eu Ronan... Euh... Créé par le Triskelion. Ah, la chance Oh la chance qu'il a eu Mais Ronan, c'est vraiment la carte du jeu. Hein. Oh, la chance Je vais devoir partir. Oh, la chance du gars ah, c'est dommage. Il fallait Ronan à, au, à gauche, mais non, maintenant bah parce que j'avais. sinon je gagnais jamais l'île de Mur, hein, en vrai. Là, c'est parce que j'ai le 16, si tu m'enlèves le 7, je suis à 14. Hein. Donc je gagne jamais dans l'île de Mur, dans tous les cas. Donc non, c'est ça. Hein. C'est juste qu'il fallait pas qu'il ait Ronan. Hein. À moins qu'il n'arrive pas à mettre 7 à droite, mais. Ah, dommage, sur Doom, on gagnait. Hein. Sur Aero, on gagnait. Aero et Doom. On avait deux draws. Ah, waouh, c'est frustrant. Euh. Malheureusement, on va devoir partir. C'est frustrant parce qu'on avait vraiment un, une super sortie. Mais le Triskelion. Bon, c'est ce qu'on aime dans le jeu aussi, hein, c'est la RNG. Hein. On peut pas critiquer la RNG quand c'est elle qui nous fait aimer le jeu. Hein. Mais c'est vrai que quand c'est elle qui nous fait perdre, bah forcément c'est jamais très agréable. Mais... Ha trop dommage, trop dommage. Xaron Ah, il a jamais de bol, donc ça devrait être bon. Ça doit être bon nous euh, on va snap évidemment on a une super sortie t2 t3 voilà on prend un point c'est important on a une bonne main on snap ça veut pas dire que on allait gagner hein, d'avoir une bonne main c'est juste que avoir une bonne main c'est déjà un bon début donc on snap on prend un point et puis c'est comme ça qu'on monte le ladder quoi quand on doit prendre un point on prend un point quand on doit prendre deux ou quatre on prend quatre quand on doit prendre huit on prend huit et quand on doit ne pas prendre 8, ben on ne prend pas. Quand on doit ne pas perdre 8, pardon, on ne perd pas 8. Ce qui s'est passé finalement sur la game précédente. Voilà. J'avais une super sortie, j'étais très bien. Il y, que... y a très peu de cartes dans le jeu qui me faisaient perdre, mais il y a une carte qu'il a jouée et qui m'a fait perdre. Et ben voilà, on accepte. Et puis on passe à la game d'après. On... on se dit pas, non, j'ai snappé, machin. Même si l'adversaire BM en mode euh, snap, snap, snap. Vous savez, il y a des, des, des bêtas qui font ça parfois. Merde. Euh, qui clique sur snap, snap, snap. Bah, vous pouvez les mute hein, au pire. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ces joueurs-là, ils sont juste énervés. J'aurais euh, snap avec wave ou electro. Après, ils jouent rien. Bon, c'est normal. Et on commence déjà à avoir un peu d'avance. Ah, le problème, c'est que là. On va avoir un tour vide derrière. Bon pas tout le temps, il n'y a que si je pioche Doom. Oh waouh. Il y a Doom et ça. Bon on a une main qui est catastrophique. Après heureusement qu'on a Sunspot, mais bon, en même temps si on n'avait pas Sunspot on aurait quand même une vraie main. Cosmo. Oh je crois que j'ai. Non, j'allais dire j'ai gagné, mais si je crois. En fait, j'ai Aero into Odin sur Aero. Ça dépend de combien de cartes il va jouer. Ah. Iron Man, Man c'est chiant. Hein non, Iron Man, c'est chiant. Il va ramener... Ouais, il va... Iron Man est chiant ici. Non, malheureusement, Iron Man, on ne peut pas. Ouais, Iron Man, c'est probablement la pire. Parce que là, si on fait ça, on est à 22. Vous voyez, en deux cartes, il faisait rarement 22. Mais. Et... Ouais, en deux cartes, il faisait pas 22. Il pouvait pas faire 22. Mais là, il peut faire 22 avec Iron Man. Hein. Enfin, pas 22, parce qu'il avait Mister. Non, on va partir ici. Ouais. Euh, de 8 en plus. Bon, est-ce qu'on serait resté sur. Euh... Oui, je crois que oui. Sur top deck Doctor Doom, je crois que oui. Je crois qu'on serait resté sur Doom. Et vous voyez, Ronan, ça se joue vraiment à Ronan. Ronan, il fait gagner une ligne à lui tout seul. Hein. En termes de puissance... Alors, ce deck-là, je l'ai pas dit, mais c'est un deck qui est très fort. Hein. Moi, j'ai un super win rate avec. J'ai un joli average cube. Je suis pas le seul. Il y a plein de joueurs, justement, euh, qui ont regardé mes lives ou mon Twitter et qui, ont, qui se sont mis à jouer le deck. Et qui vraiment montent beaucoup, beaucoup de cubes avec. Et... Euh, donc, euh, ça, c'est pas trop mal. Donc, on est, moi, je considère qu'à l'heure actuelle, ce deck-là, il fait clairement partie des 5-10 meilleurs decks du jeu. Hein. C'est vraiment un deck qui est stable, qui est puissant. Euh, je pense sincèrement que c'est une amélioration du deck électro. Après, l'avenir nous le dira, évidemment, mais voilà. En tout cas, dans cet état-là. Évidemment, si vous enlevez un peu le côté électro big, un poil plus RNG. Mais voilà, je... vous.. Je pense que c'est. Ah, il joue Galactus. Et on, euh, on a héros après. Peut-être pas Wave contre Galactus. Quand il y a Wolverine, en général, il y a Galactus. Ah non, Bucky. Ah non, peut-être pas. De toute façon, il y a les, les pommes de terre qui lui ont, ont pourri sa main. Elle ah, est catastrophique cette game. Killmonger. Est-ce qu'on peut gagner avec Aero Into Odin au mid. Je crois qu'il y a moyen. Pareil. En vrai, hein. Je crois qu'il y a moyen. C'est trop bizarre comme ligne de play, mais bon, il n'a rien fait aussi. Hein. Il y a Subterranea qui a pourri les deux decks. Hein. Qui a pourri les deux sorties. Surtout que lui, il joue un deck un peu de synergie. Donc, euh, il a besoin d'avoir des combinaisons de cartes. Et forcément, euh, nous, on est un petit peu plus monocréa. Chaque créa a beaucoup de force. Forcément, les, les pommes de terre, ça nous bloque un peu moins. Mais bon, c'est chiant pour tous les deux. Alors le tracker que j'utilise, c'est tapet GG. Mais il y en a plein d'autres. Euh... Alors, c'est un snap un poil agressif. Let's go. C'est un peu agressif, mais... Nexus c'est bien. Nexus c'est pas mal pour nous. On a des monstres et on, euh, on va à wave sandman évidemment. Ouais. T3, T4, T5, T6. Ouais, c'est ça. Wave Sandman. Tout de suite. Comme ça on bloque un peu ses... Ah remarque, ça sert à rien, peut-être Sandman. Dans tous les cas, il va jouer qu'au mid. Je sais pas trop. Zéro. Ouais. Lézard. Peut-être on va Ronan. Je crois qu'on va faire un truc du style Ronan ici. Et en fait, on va faire un Sandman. Ah zut. Ah, C'est pas évident, hein? Tant manomide. Ah, l'aéro fait mal. Ouais, crâne, c'était sûr. Est-ce que ça et ça, ça fait gagner? Il a 30, 5, euh, 14, 14 et 4, 18, 18 et 9, non, 27. Ouais, bon, c'est typiquement un match-up qui est difficile, Choury. En fait, le, le match-up est bon, c'est-à-dire qu'on a une chance sur deux de gagner. Pourquoi une chance sur deux Parce que lui, il a deux sorties dans sa range. Il a soit la sortie... Enfin non, il n'a pas vraiment... On, a... On est un petit peu plus que 50-50. Que dans le sens où... Est... Lui, il n'est pas en 50-50. Il est en 40-40-20. Ou 35-35-30. C'est-à-dire qu'il a la sortie Crane euh, Master. Ça, c'est trop dur à battre. C'est deux énormes créas. C'est très fort. Euh, et euh, il y a la sortie Shuri. Euh, tra... euh, passe She-Hulk plus euh, Aero She-Hulk Taskmaster. Et ça, on le bat pour le coup. Parce que euh, on a Sandman. Et après, il y a bah, les sorties sans Shuri. Alors, je ne sais pas c'est quoi la probabilité. Et peut-être 20%, quelque chose comme ça, où il n'y a pas Shuri ou 25%. Enfin voilà, les, les sorties sans Shouri, évidemment, on les gagne. On va lui donner euh, un électro Donc, il peut jouer qu'une carte par tour. Bon, il a double sunspot, ça fait beaucoup de points, mais on va essayer de se battre quand même. Ouais. On peut le battre quand même. J'ai énormément de points avec mon deck. Surtout que s'il passe, il garde des cartes en main. Pourri. Oh, strong. Let's Skull. Ah. Il peut jouer qu'une carte, donc aéro au mid et c'est gagné, non Ah non, s'il passe. S'il passe, il gagne. Ah il peut passer, hein Par contre, s'il passe et qu'on fait Odin, on a gagné. Ah là là, soit il passe, soit il va mettre un monstre. Ah non, je gagne quand même, parce que je gagne au mid. à 9. Ah non, parce qu'il s'y passe, il prend le sunspot. Là, c'est un peu 50-50, non Enfin, c'est jamais un vrai 50-50, mais... Il peut s'attendre à quoi Est-ce qu'il peut s'attendre à Aero Je pense qu'il va pas s'attendre à Aero, et qu'il va plutôt mettre un monstre. remarque en vrai, passer, ça a plus de sens, hein. Non, parce qu'il est derrière à gauche, donc il va sûrement jouer quand même quelque chose. Moi, je ferais quand même... Aero, ah c'est dur. Nice. Nice. Ouais c'était. Le passé me paraissait être le meilleur play. Mais. Je, je crois qu'il s'attend plus souvent à Doom qu'à Aero. Et donc j'ai fait le play par rapport à ce qu'il pensait que j'avais. Plus par rapport à ce qui était censé être fait. Ouais, c'est clair. Et voilà. Ça, c'est... Il faut essayer de le faire. Après, c'est une histoire de méta. C'est-à-dire qu'il faut à peu près connaître la méta et se dire, je représente ça. Et, ouais, et là, là je rep... avec Doom, je représentais plus Odin qu'un aéro. Quoi. Mais franchement, là, c'est chaud. Hein, c'est... C'est 8 points méta quoi, c'est-à-dire que si j'ai pas cette connaissance de la, la méta, je perds 8 quoi Ou alors je peux partir mais bon c'est un peu dommage de partir dans cette situation Bon on a une jolie main Faudrait juste avoir un électro ou un wave mais On a une sortie en tout cas ah, Superflu, c'est moche pour nous Wave. Je vais quand même wave parce que j'ai l'avantage en termes de curve, j'ai fait monter 1, monter 2. Donc même s'il a un mana de plus, j'ai quand même un peu d'avantage en points. C'est aussi ça le jeu, hein, c'est prendre de l'avantage aussi parfois. Surtout quand on a des cartes comme Sandman. Oh il fait un électro. Intéressant. Bon Sandman ne sert à rien, donc. Renan sera pas mal dans ce match Renan sera très très très très très fort pour le coup Renan c'est au supérieur à Magneto et tout Alors, Renan, ça va être... Renan ça va être une carte clé dans le match je pense Contre un Big ça Ne sert à rien évidemment Sunspot. C'est pas mal quand même. On se bloque à droite, mais on a beaucoup. On se bloque, mais on a énorme. Et on va finir par. Euh ah, mais remarquez, je peux jouer deux cartes. My bad. Bon, ça c'est fort. Ça. ça paraît pas mal. Hein. Ouais, ça va continuer à booster Ronan. En fait, il va descendre à 13 et il va remonter à 17. Ah non, en plus le baron Mordo, il va monter à... Non, parce qu'il a plus, plus assez de cartes. C'est ça. Après, il peut partir. Hein. Il ne joue qu'une carte hein, par tour. Hein. Je, que je, je pensais que j'étais sur Sandman, my bad. Euh... On était pas sous Sandman, hein. Ah non mais je pouvais pas, j'avais Ronan 5 mana, non je pouvais rien faire d'autre, my bad, double my bad. Ok, vamos. Ouais ça monte hein, franchement. Ça monte, ça monte, ça monte hein. Et c'est très très agréable et c'est surprenant et... c'est un En fait l'idée c'est vraiment, j'essaye de faire ça de plus en plus en stream. De montrer aux gens, aux joueurs qu'il n'y a pas besoin d'avoir des cartes pétées pour gagner. Il faut juste bien réfléchir à la méta, bien réfléchir à quelle carte je mets dans mon deck pour contrer les decks forts de la méta. Et en fait, euh, vous allez voir que vous allez, avec n'importe quel deck de votre création, vous allez monter. Et ça vous permet en plus de maîtriser la méta. Je, je, C'est un débat qu'on a eu récemment, mais on comprend beaucoup plus facilement la méta en ne jouant pas des decks pétés ou en ne jouant pas des decks débiles, genre Galactus, les trucs no brain. En créant vos decks, vous allez devoir maîtriser, la pas que la méta, vous allez devoir maîtriser, donc la méta c'est les decks qui existent, et les archétypes plus ou moins, les cartes présentes, et vous allez devoir maîtriser les concepts même du jeu. Comme sur Hearthstone, quand on fait un deck, il faut essayer de réfléchir à la tempo, à ce genre de choses, c'est des choses qu'on n'apprend pas au début, c'est des choses qui sont liées à l'expérience. On va jouer le Sandman comme ça, s'il passe. Bah, on est très bien. Et il peut passer avec Shuri, dommage. Par contre, il ne snap pas, donc euh, il fait une grosse erreur pour, pour le moment. Et enfin euh, voilà, donc ça c'est hyper important. Essayez de créer vos decks. Ça va vraiment vous permettre de comprendre la méta, comprendre les concepts, comprendre les phases d'initiative, comprendre euh, la curve, mais en même temps, pas juste se dire il faut que je fasse T1, T2, T3, c'est pas ça le jeu non plus. Enfin voilà, plein de petites choses qui sont assez difficiles pour moi d'expliquer de, de, parce que c'est des choses qui sont propres à, à l'expérience. Euh, voilà, c'est des choses extrêmement théoriques, mais même pas théoriques à expliquer quoi. Donc voilà. Il faut, faut faire vos decks, il faut essayer de partir d'une carte que vous aimez bien. Typiquement, récemment, j'ai fait un truc avec leader. Voilà... Les, les... Je voulais continuer à faire des decks comme ça sur des cartes pas jouées, donc le nouveau leader, enfin le nouveau, le leader qui est nul maintenant. Bah ben voilà, on a créé, enfin, j'ai créé avec le chat, on a créé ensemble un, un deck leader qui est franchement euh, hyper intéressant, quoi. Et pourtant, la carte est nulle. Mais dans certaines situations, justement, elle peut avoir de la puissance. Bon, c'est pas trop mal quand même, Electro Sandman, Cosmo, ouais on est bien, on sait pas trop ce qu'il joue, Armor Cosmo ça doit être un Shuri. Polaris, ah c'est chiant ça bloque le mid. Polaris c'est relou ici après on est quand même devant au mid et on est devant à droite donc on est devant sur deux lignes non, euh, ouais non, pas devant ici mais pas loin pas loin donc c'est quoi c'est euh, Aero ici enfin Ronan ici et on finit par Aero à gauche pour pouvoir gagner et avoir euh, en appui de Ronan un Aero qui ramènerait la créa de l'adversaire sur le, la grosse créa de Renan. Je pense que ça va être le play. Après on peut Aero maintenant en se disant que si on pioche Doom ou Odin c'est mieux de faire aéro mais on n'est pas sûr de piocher ces cartes là donc juste Ronan aéro, c'est peut-être une situation une combinaison qui peut me faire gagner. Je suis un poil devant, c'est très léger mais je suis un poil devant. Sachant que s'il voit Ebonimo, il peut penser à Doombot. En général et quand même Doom, euh, enfin Docteur Doom dans les, dans les decks Ebony là il décide de gagner au mid avec Shuri. Ah c'est intéressant. Donc là il va juste faire un crâne au Chiel qui sera à 20. Il va plutôt la mettre à droite j'imagine. Et ça ne nous fait pas gagner. Ça nous fait passer à 7 plus 11, ça nous fait passer à 18. Donc on perd contre euh, plus ou moins toute sa range. Ouais, c'est euh, Polaris qui, nous, qui le fait gagner ici. Bon, le match-up n'est pas évident. Hein. S'il est en mode... Euh, euh, Shuri T4, passe into Crea, on gagne. Et c'est vrai que le, le match-up est un poil compliqué. Après, voilà, c'est des decks top méta. Hein. L'idée de ce deck, c'est que... Je vous le vends pas en mode, c'est un des top 2 méta. Hein. Top 2, c'est Thanos Shuri. Hein. Mais c'est un top 10. Clairement, c'est un top 10. C'est peut-être même un top 5. En tout cas, pour le moment, j'ai pas croisé de matchup up punter ou de match-up où je me dis « C'est chaud !» euh... À part Shuri. Et encore, Thanos, on a un bon match-up parce qu'on a Sandman et on a beaucoup de points. Donc, Thanos, on est plus proche du 50-50. Je dirais même 50-50. Et contre Shuri, on est un peu peut-être derrière, mais c'est vraiment très léger. On va Baron. En vrai, s'il pioche, ça me va. S'il pioche, ça va. Mojo. Mojo, très bonne carte. J'ai flippé quand même. Mojo. Psylocke. Il décide de partir. Intéressant. Sur Electro. De se barrer. On prend les deux points. Ça fait du bien. On a 1000 crédits. 1000 crédits, on peut trouver deux cubes. Hein. On, va, on va tomber sur deux cubes. Hein. Enfin, deux cubes de, de coffre. Los Diablos. La base de Los Diablos. C'est rigolo comme base. Querelle. Ouh, il peut y avoir des Killmonger, Ça pique un peu. Je vais quand même devoir jouer Sunspot. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des Killmonger dans un deck comme ça. Ouais, Bucky, Squirrel, oh là, là, le Killmonger il va piquer. Si Snap on se barre, wave. Hein. Ouais, puis ça donne envie de rester quand même. Hein. Ouais, puis ça donne envie de rester. Hein. Ouais, il snap pas, donc ça me va. Defrost. Frost, décale pas. Je pense bon, que c'est ok. C'est enfin quoi le Docteur Into Ronan ou Aero Into... L'avantage c'est qu'on a vraiment un deck avec des choix. Le, le, le problème au début des premières versions Ronan, c'était que pff, parfois t'avais Ronan, mais tu t avais quand même pas envie de le jouer. Et là on a vraiment des choix. Donc là on va faire le Baron Mordo. Là il va killmonger Ouais On va partir hein. On sait que Un snap de l'adversaire Veut dire killmonger Donc là C'est une situation qui est assez facile Et vous voyez Grosse erreur de mon adversaire Et finalement il prend que un point Il aurait pu prendre deux points C'est ça qui est intéressant C'est qu'il y a, qu a énormément. Énormes... Mais j'en parle dans pas mal de vidéos Mais il y a énormément d'erreurs En fait mes adversaires sont pas bons tous mes adversaires ne sont pas bons. Enfin, 99% de mes adversaires ne sont pas bons. Mais ils ne sont pas bons sur le gameplay. Sur le gameplay, ils sont très bons. Enfin, c'est très bon. En tout cas, c'est des bons joueurs. Ils savent jouer leur deck. Mais c'est pas un jeu de deck. C'est un jeu de cube aussi. Et Mais après, voilà, ça va se, ça, ça va arriver petit à petit. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même énormément d'erreurs de cube qu'on voit. Hein. Enfin, J'espère je... en tout cas que mes, mes propos peuvent euh, permet... vous permettre de le voir un peu plus. Mais là, typiquement, vous voyez, c'est un, un moment où il est censé snap, quoi. C'est dangereux ça. On est derrière ici mais Ouais Il snap C'est intéressant ce snap Je suis censé partir Mais j'ai une bonne main Je suis censé partir Mais j'ai une bonne main Je pense que je vais pas partir Non je pense que je vais rester Même si normalement on est censé partir Mais pas avec electro. Je vais faire le Ronan ici. Ah intéressant. Bah, on a un joli aéro. Hein. Ah non on peut pas aéro ici, bêta. Bon, on a pas mal de points quand même ici. Bah écoutez, euh, on va faire Sandman, comme ça on bloque. Ah, on bloque semi. On hein. va quand même Sandman, mais. Ouais, les le bonnies qui, qui est relou finalement. Ok. Au on peut gagner. Non. Non. Non, on va partir. On, alors, on pouvait partir avant. On perdait deux. Je pense qu'il y avait un spot où on restait parce qu'on avait une bonne main quand même. Alors là. Je, je, je pense que le play optimal se rapproche plus du concede que du fait de rester mais je pense que rester n'est pas une erreur Vous voyez, l'idée c'est aussi de vous apprendre de, enfin de vous faire progresser sur le jeu pas de vous apprendre le jeu mais de vous faire progresser sur le jeu et donc j'essaie quand même de enfin en, en vidéo j'essaye de faire les plays les, les, les plus optimaux possibles après euh, là celui-là est à la frontière je pense quand même celui-là est clairement à la frontière Bah c'est bien pour notre deck en vrai. Écoutez, on va, on va s'arrêter là. On va ouvrir les packs. Ouais, c'était bien pour notre deck. Mais là, c'est pareil, c'est un snap qui doit être fait. Alors, si vous voulez, vous pouvez ne pas snap en vous disant... Ah, je suis tellement bien que je vais quand même souvent prendre deux. J'ai pas envie de le faire fuir. Mais en vrai, il y a quand même peu de joueurs qui partaient. Il hein. faut vraiment avoir très, très peur. Donc... On a 1000. Donc on va direct vers les 500. On va commencer à aller vers les 500. Euh... Bah, le Renan est à 500. il est à 400. Ah il est magnifique ce Renan. Bah, Je l'ai quand même pas mal joué hein, pour avoir autant de crédits, hein. enfin autant de boosters dessus. Est-ce qu'on arrivera à celui-là Il y a moyen. Hein. Oh non, 100 jetons, c'est tout. Oh, il est sacrément beau comme ça. Non, il est pareil, non Non, il n'est pas pareil. On a 200, on va plutôt ouvrir du 200. Non. On a 100 là et 25, 25, 25. De bah, toute façon, on y arrive. Ah, ce Ronan, il est magnifique comme ça. Je pense qu'il va vraiment être top méta. Hein. Oh non, des avatars. J'ai vraiment eu, j'ai vraiment ouvert deux boosters pour un avatar et 100 jetons. Ah là, c'est pas de pot quand même. Hein. Bon, parce que normalement, dans les, il peut y avoir jusqu'à 600. Hein. La moyenne, c'est entre 200 et 600. Pour avoir 100, c'est vraiment pas de pot. Bon, après, je suis pas très loin. Vous voyez, je suis à 4200. Pour mon Thanos, je pense que lundi, je l'ai. Hein. Lundi ou mardi, je l'ai. Hein. Mardi, c'est sûr, parce qu'il y aura les Token Tuesday. mais je pense que lundi, je peux l'avoir. Sur ce, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À, vous, à mettre un petit pouce bleu, évidemment. Et à parler autour de vous de cette chaîne. Hein. Euh, chaîne YouTube et chaîne Twitch. Lundi, mardi, jeudi, c'est les journées Marvel Snap. Du 10h à 20h. 19h. Euh... Donc voilà. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao, tout le monde.